trop faire confiance à mes artisans. C'est euh, Une fois qu'on est d'accord sur les travaux à faire, c'est de dire ok, ben, voilà, maintenant que tu sais ce que tu as à faire, c'est toi l'artisan, je te laisse faire. Ça, c'est une des erreurs que j'ai faites moi au début, euh, c'est de ne pas contrôler suffisamment euh, mes artisans et de leur faire trop confiance. Euh, la, la confiance n'exclut pas le contrôle, euh, donc il faut euh, bien évidemment faire confiance en son artisan puisqu'on l'a choisi aussi euh, un petit peu pour ça. Mais il faut surtout euh, bien vérifier qu'il fait les travaux qu'on lui a demandé de faire et qu'il intervient sur le chantier au moment où il nous a promis d'intervenir. Parce que ça aussi, c'est une chose qui, qui peut être très pénalisante pour un investissement immobilier. C'est d'avoir un chantier qui dure, qui dure trop longtemps. Et quand il dure trop longtemps dans le temps, c'est parce que ben, les artisans sont pas là, travaillent pas assez vite, ou tout simplement qui, euh, qui, qui font des erreurs sur le chantier en termes de rénovation et qui nous font perdre de temps parce qu'il faut euh, ben défaire pour refaire, etc. Donc, ça, c'est une des erreurs que j'ai pu commettre, moi, quand j'ai débuté, c'est de trop faire confiance à mes, à mes artisans et de pas suffisamment les surveiller et contrôler les travaux qu'ils font au fur et à mesure de l'avancement des choses.